Et eh bien, à tous les amis Aujourd'hui, on se retrouve sur Mario Tracker Battle Big Football. On va faire la première coupe que j'ai jouée. oui, il y avait des, des agents en plus, donc c'est un nouveau personnage. J'ai joué en. Ouais, mon corps. On va faire une coupe à voir, je suis tout seul. La coupe canon. Sur. bon, un, hein, c'est et donc il euh, n'y a pas d'autres personnages je prends les mises à jour et moi on va choisir mes personnages et, et, et euh, je regarde les donc, est plus fort. donc c'est parti voilà on s'en fout le terrain voilà donc là ok c'est parti on va faire des blizzards on va faire la première coupe du jeu j'espère pas que ce sera trop difficile Et euh, si vous ne voyez pas tout là, enfin, là je dis ça vous verrez tout parce que je ferai le montage de la vidéo évidemment j'ai chanté les personnages, c'est pas cool. Ah ouais, elles euh, sont plus fortes que Que, que ça, ça, ça, ça pas, euh, je joue d'habitude. Ça Vous inquiétez pas, Zuzia. c'est juste que ça, ça fait longtemps que je ne peux jouer à ce jeu. J'ai cru que je peur. Ouais. Des fois, Luigi a la voix de Mario. Mais je crois que ça t'est corrigé, c'est ça le bon. J'ai pas, pas assez chargé. Bon. Ok, j'ai réussi marqué oh purée les coups sont plus durs j'ai l'impression que les matchs amicales ah voilà il a fait il a montré vas-y passe décisive non ah bien jouer Luigi, à marquer ça qu'on voit bien <rire> quand même ouais je pas. ouais non on voit rien c'est pas non. non mais de toute façon je vais rapprocher euh, en montage de l'écran c'est logique et eh oui, c'est tout beau Ok, J'ai vu j'allais marquer là juste avant, mais. Les ordi ils font rien, j'ai l'impression, mais c'est bizarre, mais c'est pas grave. C'est des fantaisies. Ah si Il t'attaque par l'arrière, c'est beau. Avec leurs objets Ah si quand même, il balance beaucoup de jeu. Mais... Ah j'aurais dû faire un super frappe, mais Donkey Kong était là, donc je sais pas. Et eh, merde. Ah, t'as, entendu? Luigi a fait la voix de Mario. Mais attends, son frère, c'est pour ça. Non, mais Luigi, trop fort, c'est bon. est tombé C'est bon, une suite, de l'épisode. épisodes comme ça. Non, mais Luigi, il a vu les yeux blancs, j'ai vu. Il y a vu les yeux blancs. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, c'était, une vitesse. Une vitesse V donc, la tête pas plus. Moi, j'ai vu Luigi avec les yeux blancs, c'était étrange. Je vais peut-être le revoir en vidéo, je sais pas. Bravo, Mario! Non ça y est, je marque que des buts, c'est bon. Ah bah là tu m'étonnes Mario. non, oh, là là. mais oh, là, c'est vraiment pour toi là Mario. Allez vas je marque Oh Bon non, Désir y nul. nulle. Ah, Franchement c'est un nouveau personnage. Elle doit être plus forte. Au niveau en technique, elle est plus forte en tout cas, mais. Ah d'accord, elle d'accord. pas, elle pas, elle pas. moi elle pas du temps mais. J'ai beaucoup de passes, J'aurais pas dû faire le pass Mais si c'est Luigi Ouais il a Kong pour charger bien sûr. Ah la connase Non, tu feras pas ton truc toi Vas-y Mario, il y a Kong devant toi, donc j'ai une mauvaise idée de faire ça Oh la la Oh j'ai cru qu'elle a marqué euh, euh, la chaud. Le jeu fait voler hein Ça va essayer avec une longue vidéo. Parce qu'il n'y a pas de coupure en fait. Ça sert à faire des coupures de ce jeu. Oh mais non mais c'est quoi cette connue. Non c'est de ce que surtout. Surtout parce que j'ai euh, marqué 3 buts surtout là. Hein. Donc euh, le gardien il peut. il se peut qu'est laisse plus que faire. Oh non, ton blague Mario. C'est pas Mario, je sais. Je sais je... je... je... pourquoi je dis Mario, mais c'est pas Mario. Je une Vas-y, il vous dit mon frère. Oh, dommage. Oh, donc écoute, il est chou. Ils ont toujours pas remarqué. Enfin, ils cherchent pas les balles aussi. Oh, là, il se passe pas avec, mes... avec mon équipe. Encore que ça, il faut qu'il arrête. Hein les items qui touchent nos habits alors c'est toi qui l'as jeté souvent c'est toi qui jette je pense que t'as dû faire un genre un truc où ça touche pas tes alliés en fait, où ça passe à travers quoi non c'est n'importe oh non il a raté le poteau d'un bouton magnifique oh, la protection du masque. Wouah, j'essaie de stacker wow, wow, wow, les jambes J'arrive fort On a gagné, 3-0 Ok Bon, on a gagné Bon, on s'en garde pas, c'est le cas Oh, là, on a gagné, bien joué Mario L'équipe de Mario C'est pas ça, pas bon, mais genre ça va. Ok C'est parti pour la prochaine coupe Fusée contre les équipes ou 6-0 aussi, euh, 5 c'est un match serré, mais un match avec des gens les éclairs au chocolat. Pourquoi il y a deux mario en fait? <rire> je pensais que MT2 va choisir un ah, purée. On va peut-être débloquer cette équipe en fait. Finalement, les éclairs, parce que je crois pas que j'ai je... je crois pas que j'ai essayé, mais en fait, les éclairs au chocolat, c'était drôle. Merci pour cette blague. Il y a même Mario qui a marqué. Pardon, Mario. C'est vraiment pour toi sans forêt. Bah du coup si c'est Mario qui a marqué, je tu... pense oh, que j'ai marqué aussi. Je vois voir Mario. Ouais, moi j'ai choisi un, un terrain flamme en fait. Mais c'est nul les terrains, ça Ah oh, ouais et puis moi je suis un abruti. je vis mal. Quoi euh, Là je t'ai touché. Bon bien joué, euh... boum boum. Dis rapprochez-vous. Allez, oh, ça passe! Non, tu es sérieux! Mario, dégage! Pour moi, quand ça passe comme ça, c'est exceptionnel! Ah, Pourquoi je perds cette coupe? Hein. Yes! 1-1. Bon, c'est pas du tout le euh, même style que FIFA. Mmh. Alors là, je l'ai littéralement laissé passer Harmony, euh, donc oui. Pourquoi Harmony t'as Wario dans ta team? Mario, je te comprends, hein, parce qu'il t'a aidé. Il a pas eu dans Mario Galaxy. Mais pourquoi Wario, en fait, si Todd, c'est parce que c'est l'ami de Mario, justement. Mario, il est un ami. C'est sûr, mais pourquoi Wario, en fait? Il, euh, place à de Todd, j'ai arrêté de Toad, hein. Oui, euh, oui, bien sûr. À cause de Todd, j'ai arrêté de mettre Todd. Oui, après ça. On va faire une super frappe. Tu vois les Ah non mais là ils attaquent plus que tout à l'heure. Ah c'est pas les mêmes. Non mais c'est quoi ça les... ouais. Le sport c'est vraiment pas pour les filles. Non je comme... <rire> T'as cru quoi toi voir. T'as cru prendre ta baba hein? Non mais Mario fait pas des trucs semblants aussi. Non mais. Pas ça. Tiens non ça Mario. Hein? Mais je t'attends. Ah lui j'ai fait la tête, mais il a raté. On envie de faire buter un plus en temps s'il que Ouais. Ni un match nul. Si on fait un match nul, on recommence le match. Bon, on perd non. Allez, ça tu rates pas. Il a attrapé ce qu'on veut. Là son... euh, je vais chercher l'ordre. Oh le bazar. Allez hop. Super frappe. Non, ramasse et moi j'y Oh non, n'a pas Si je rate. Et voilà, elle est parfaite donc ça veut dire que je vais marquer obligatoirement. Vous allez voir. Vous allez voir, j'ai je je fait tout bleu. Ça rentre. Voilà. Quand, quand on fait bleu euh, au milieu ou qu'on vous fait la super frappe, la hyper frappe même. Et ben, quand la fête parfaite, en fait, vous marquez, tout simplement. Vous marquez pour la à votre position. Donc, euh, c'est pour ça que l'ai fait au milieu, je peux pas me rapprocher au maximum, parce que ça sert à rien, en fait, ça rapproche au maximum. Quand vous faites parfait, donc c'est bon, ça passe. Mais tout près, quand ça fait un jaune et un bleu, ça passe aussi. Donc, je peux vous assurer que ça passe aussi. Mario, t'étais un abruti de faire ça, c'est pas grave, tu l'avais pas vu, Luigi. Ils sont encore quand hein, même ces gars là. En fait c'est la première coupe, j'ai trop peur pour la deuxième. Oh non non non non. Il a complètement raté. Donc là j'ai rien à faire vu qu'il a complètement raté le gars. Il a raté complètement. Il a vraiment raté. Complètement. complètement. J'ai rien à faire, regarde-moi ça. C'est beau. J'ai appuyé quand même. Mais typiquement j'ai rien à faire vu qu'il est dans le noir. Voilà. J'ai dit, t'as rien. J'ai quand même arrêté là-bas, c'est beau. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je déteste ton gardien. What? Wouhou! Wouhou! j'ai voir. Oh oui! Oh non, il t'a assommé, bordel. Moi, ouais, j'ai pris les derniers personnages qui étaient sortis. Et les meilleurs, Du coup, c'est les meilleure équipe. Tiens, bouge de là. Que prendre Bowser au voilà. Du coup, j'ai la meilleure équipe, hein, je pense. Parce que Mario et Luigi ont beaucoup de techniques. Des îles pareil, ils ont de la force et tout. Donc, c'est parfait. Allez, un quatrième but, allez, boum. Ah, c'est pas vraiment un quatrième but. C'est pas grave. Bon, bah, j'aurais pu avoir un quatrième 4e... but. Un troisième but, on va dire. Un quatrième but. Bon, bah, j'ai gagné encore. Trop bien. Bon, après, j'ai quatre buts. En hein. 4 secondes, je pense pas qu'il peut se marquer quatre buts. C'est. Littéralement impossible. En zéro seconde non plus. <rire> oh bah, bon bah, c'est bon. On a gagné. Allez hop, on a gagné. En bas, les Putain, on a fait 50, 50 secondes. Putain, on tire vers le but, j'en je ai 19. Oui, j'en ai fait que 8, j'en ai fait 15, c'est trop bon. Oh là là. Mais c'est pas écrasé non plus. Ouais, pourquoi je veux, si je veux, littéralement écrasé. Donc là, c'est un combat. What? Oh non, en fait, les éclairs. Ah, on a deux cœurs dans cette carte. si on perd une fois, on peut faire une dune à un roi, en franchement. Et là, ça va être deux. Non, c'est pas C'est pas... pas la finale. C'est pas la finale, parce que. Ah, si, c'est vraiment la finale, parce que si eux, ils perdent, ils ont deux cœurs donc ils ont perdu équipements Ça commence déjà bien, avec hein, un tir au but avec eux. Ils ont moins était dans. Je oh, non, ouais, pas. Je pense que ça, ça a l'air de mettre des... Bah, ai pas besoin de regarder. J'allais dire de mettre des équipements, mais non, regarde-moi <rire> ça. C'est pour toi, Mario. Bah, attends, il était par terre, le pauvre. J'ai pu retirer directement après. Merde, ma troll, me connasse. On m'a tiré une carapace. Je sais pas ce qu'elle a foutu là, mais. Bien joué. Encore un but pour Mario. Allez hop. C'est mon Mario en gros. Oh, J'y crois pas, c'est l'enchaînement de but. Ils disent, oh non, pas encore eux. <rire> on a perdu contre eux, on va regagner. Ah oh purée. Putain, je vais être hyper, en fait, comme ça, ils avaient vu du de... cœur C'est une blague, Mario. What? Okay. Ouais, ça, le championnat, c'est cool. C'est un bon item le champignon, ça permet d'aller ultra vite et faire beaucoup de dégâts aux personnes. Oh bien joué toi Ah oh, il m'a mis une banane quoi Non elle est rentrée Ah quel but de merde putain C'est vraiment un but de merde ça par contre. Elle est rentrée alors qu'elle était pas rentrée. Alors que je l'ai arrêté en fait. Enfin, C'est pas moi qui joue gardien, d'accord, mais. Qui est le gardien a arrêté mais au final il reculé un petit peu c'était bien joué c'était c'est magnifique comme but c'était improbable qu'il marque un but tu vas voir j'ai à la fin genre Warrio il s'est fait shooter dedans. non mais c'est improbable ça comme but pas quoi t'as marqué un deuxième non c'est bon. oh non tu me dis goûte, Wario. Bon, bon c'est pas grave, j'ai tout remarqué. <rire> c'est quoi, quoi ça, genre. Euh, la finale, c'est plus simple. Non, n'importe quoi. Ah, m'a esquivé la connasse. Ah, m'a mis une bombe. Ah, bah, c'était bien joué quand même. Parce qu'elle a mis une bombe, euh, tout de, tout bordel. Elle a bien esquivé. Ah. Bon, après, la bombe, c'est pas de l'esquive, c'est dehors. La chance de l'avoir, qu'est-ce que je veux dire Bon, c'est pas grave Wario, t'es trop lent, hein, donc... Mais oui, il Wario Il est trop lent, en plus. En plus, il triche avec sa main, c'est pas... Mario Straker, mais c'est pas régulier quoi. même. veux venir, hein, t'as le carapace. Ouais. C'est une banane. Encore, <rire> ta en la banane, je sais pas comment on la met... Je marche jamais avec des yeux, c'est beau. Ah y'avait y avait Luigi Attends, oh, putain je... Il a deux personnages, Par contre que c'est une marque avec la super frappe, Il marque, deux buts. Ah Moi je que... C'est dangereux. C'est un manchao. Mario, c'est étonnant, c'est pas à l'eau ce ton gars. Tout ce qu'on a fait comme des gars je frappe notre Mario. Voilà, oh, 5-2. Oh, putain c'est trop facile ah, c'est la première coupe, faut oh, elle est pas contente. En fait, c'est une petite je vais donner du. Ok, moi, mmh. on va le donner. 1 minute mmh, 32, ok. 1 mmh, minute 30, ah, on pour... va ah, 30, ok. Je l'ai bien fait mal, tiens, mon chat toi. Je veux pas de Wario dans mon équipe, hein. Viens dans ta vie. Wario il triche, War you, je veux pas. suis obligé de tirer, parce que... Tiens, mon chat, Wario, il y a plus personne dans le but. Oh non, tu es une carapace. Une carapace, oui. Mario, t'es ski, t'as équipe, équipe, Pierre. Oh, j'ai dit Les éclairs, euh, les éclairs, ils ont perdu 5, 4, 1, 3, et là, 4, 2, 5, 2. C'est encore pire. <rire> non, effectivement, il y ont gagné 2 buts. Mais c'est pas pire. c'est mon pire. Oh non, ça te cheater, il te... Non, non, non, non. Wow. C'est du cheater. J'ai eu peur, j'ai vu qu'il Non, non, non, non, mais tu m'en fous. Oh, petite question. Arrêtez de me frapper quand je. Joue. Oh non c'est une blague Oh wow, non c'est une blague Waouh waouh On a un Ah super... oh, il y a marqué Putain je l'avais pas vu Il y avait encore Ah c'est Mario. Okay. -ce de toute façon il est resté en garde 30 secondes. 30 secondes, ils peuvent enfin marquer deux putain. Non tu es sérieux Mario, tu ne mets pas dedans hein Je sais c'est pas. Vas-y, une super phrase voilà, ai... Ah, merde. je Ah à merde. J'étais au lieu j'étais en ça. On va voir ça. Hein. ça marche pas, est pas On va ça. ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On J'ai pas marqué j'ai marqué quand ça. non en 10 On pourra ah une troisième but ah, bon voilà j'ai gagné la première coupe ah, c'est la fin de je pense 7 minutes alors avec le trophée là le trophée Et voilà on a gagné Merci les gars on va voir c'est la toute première coupe du jeu. C'est magnifique. 400 pièces. Ah oui. Nice, C'est pas mal. Et bah voilà, donc on va euh, s'arrêter là pour Mario un dit, Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une suite. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un jeu. Voilà. Ciao. Oui. It does.